Euh, merci d'être là avec nous pour ce ouais. nouveau euh, Lundi des Resses, qui est consacré euh, au livre euh, de Jean-Louis Laville et Anne Salmon euh, pour un travail social indiscipliné. Alors, euh, je remercie beaucoup Xavier Bouchereau qui a accepté d'animer ce petit moment d'échange. Donc, Xavier est un auteur R.S. Hein, il a écrit notamment euh, « Les non-dits du travail social et la posture éducative euh, ». Il, il travaille en protection de l'enfance depuis de longues années. Voilà, chef de service, je crois, maintenant. Hein oui, ça. <rire> voilà. Voilà. Donc, euh, bah, je vous laisse la parole. Merci. Donc, bon, bonjour à tous donc, pour ce, cet échange avec les deux auteurs de Pour un travail social indiscipliné, Jean-Louis David et Anne Salmon, tous les deux chercheurs au CNAM. Jean-Louis David est sociologue et économiste, ils préciseront euh, euh, la responsabilité qu'ils ont dans les masters, et puis Anne Salmon est philosophe et sociologue. Je vous laisse préciser euh, un peu euh, cette présentation. Bah. Ben, euh... Je, veux bien Donc, euh, moi, je viens commencer. moi, je viens de la, philo, et puis, euh, bah, j'ai euh, débarqué en, en sociologie. Euh, et là, euh, bah, le travail social, j'ai rencontré à plusieurs reprises. Euh, D'abord, j'ai, travaillé dans un service de prévention spécialisé, euh, et euh, je faisais pendant, euh, oh, je crois que j'ai fait ça pendant neuf ans en fait, du suivi d'équipe de travailleurs sociaux. Euh, à raison d'une journée, voire des fois deux journées euh, par semaine. Alors souvent, le, le, ce travail-là, il est, il, est, euh, il est réalisé par des psychologues ou des, ou des psychanalystes. Et en fait, le service dans lequel je travaillais, moi, euh, faisait plutôt appel à des sociologues ou à des, ou à des, des ethnologues. Voilà. Donc euh, ça, c'était ma première rencontre avec le, le travail social. Et... Euh, ah oui, d'ailleurs... Quand j'ai quitté, euh, les, les, les, quitté les travailleurs sociaux, euh, euh, j'ai écrit un livre euh, qui s'appelle euh, « Oh mince, hein, c'est dingue ». Il n'y a que le, le, le titre du, du livre « Pour un travail social indiscipliné qui » me, qui, me euh, <rire> qui me vient à l'esprit. On à euh, cherche pas. Mais non c'était le travail social à l'épreuve mais que font les éducateurs mais que font les éducateurs le travail social à l'épreuve du politique voilà donc là c'était en fait bon l'idée de, de comment de voilà de, de, de comment dire que ce, ces années avec avec les équipes ça se, ça se fixe sur quelque chose qui est qui était, qui était un, un livre donc, euh, voilà. Et puis, et ben, ensuite, le, la rencontre avec le travail social, ben, c'est dans le cadre euh, de la formation et euh, notamment à l'Université de Lorraine, où j'ai enseigné dans un, un, un master de travail social, mais aussi là, euh, au CTAM puisque je suis responsable du master recherche en travail social euh, du, du, du CTAM Voilà. Merci. Et donc, moi, j'étais euh, économiste avant d'être sociologue. Et, et donc, j'essaye de euh, changer un peu les représentations des travailleurs sociaux qui croient qu'on euh, ne peut penser de l'économie seulement que c'est une horreur. Et euh, justement, essayer de ne pas préserver cette frontière mortifère entre social et économique, hein, mais de montrer que euh, la différence qu'il y a aujourd'hui, ce n'est pas entre le social et l'économique, mais plutôt entre une économie internationalisée qui a fait sécession par rapport au territoire et une socio-économie de territoire qui travaille à comment est-ce que les habitants peuvent mieux vivre sur ces espaces locaux et donc essayer de ne pas scinder entre social et économie, mais de travailler sur cette socio-économie que l'on appelle aujourd'hui souvent économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Donc pour ce, ce lundi des qui dure une heure environ, on propose de le faire en deux temps. Un premier temps, on va échanger tous les trois pour présenter le livre à partir de, de, de quelques questions. Vous voyez, je montre que ça a suscité beaucoup de questions chez moi et beaucoup d'intérêt, votre ouvrage. Et puis, un deuxième temps où euh, on laisse la parole aux personnes qui nous écoutent et qui participent à, à ces... pour que vous ayez un échange entre vous. Donc, euh, je, je donnerai la parole euh, aux participants. Donc, pour commencer, juste, bah, le, le, le titre interpelle, forcément, hein, pour un travail social indiscipliné, et ce qui est important, c'est le sous-titre, hein, c'est « Participation des citoyens et révolution des savoirs ». Et euh, ce que vous dites en préambule de votre ouvrage, c'est que le travail social a quitté la vocation pour la professionnalisation, mais qu'en même temps, dans ce mouvement, il s'est il mis, mis sous la responsabilité des savoirs académiques et scientifiques, peut-être en y perdant quelque chose. J'aurais aimé un petit peu que vous nous expliquiez cela. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie, en fait. Les sociologues sont censés donner le sens de ce que font les travailleurs sociaux, et les travailleurs sociaux sont censés donner le sens de ce que vivent les usagers. Et c'est contre cette hiérarchie qui a été très pesante pendant très longtemps, mais qui commence aujourd'hui à s'effriter sérieusement, on en reparlera tout à l'heure. C'est contre ces façons de penser des hiérarchies sociales que l'on a voulu travailler justement sur les croisements des savoirs et sur la manière dont les professions du travail social peuvent aussi aller vers l'implication des usagers concernés. En fait, si on veut penser euh, l'intervention sociale euh, comme une, une pratique de participation, mais qui soit réellement participative, c'est-à-dire qu'il ne soit pas une participation instrumentale, mais on pourra revenir sur la participation instrumentale, notamment du, du néolibéralisme, à ce moment-là, euh, il faut euh, penser, repenser une hiérarchisation des, de, du savoir qui, dans la tradition dans la tradition euh, occidentale, euh, on va dire, euh, mais toujours la théorie euh, qui survalorise la théorie au détriment de la pratique. Mmh. Donc il faut absolument penser euh, cette, cette hiérarchie, voir comment ça s'est construit, cette hiérarchie qui euh, valorise la, la, la, la théorie au détriment de la pratique. De façon véritablement à, à pouvoir remettre, enfin, relégitimer, contribuer à relégitimer la pratique et l'expérience. Et c'est à partir d'une relégitimation de la pratique et l'expérience qu'à ce moment-là, on peut penser à véritablement un croisement des savoirs. Si on ne repense pas euh, cette hiérarchie, à ce moment-là, il est impossible de euh, penser véritablement que les gens vont pouvoir. Euh, re-dialoguer à égalité, alors ça ne veut pas dire, par contre, c'est ce qu'on ne dit pas, ça ne veut pas dire qu'on euh, va euh, re, euh, -à -dire réinverser la pyramide, c'est-à-dire l'idée, ce n'est pas de dire maintenant la théorie, taisons-la, euh, et euh, seule l'expérience et la pratique euh, fonctionnent, il s'agit en fait véritablement de penser les conditions de possibilité d'un dialogue constructif entre différentes sources de savoir. Mm. Et ça, ça participe véritablement à une démocratisation de, euh, de, des savoirs. Et d'ailleurs, euh, quand on parle, parce que euh, Jean-Louis euh, parlait euh, de l'économie sociale et solidaire, c'est là où il y a un rapprochement en fait qu'on peut faire entre. Euh, l'économie sociale et solidaire et le travail social, c'est dans le sens, justement, de cette démocratisation des savoirs. De cette démocratisation et... Euh, bon, vas -y, vas -y. Oui, on ouvre le livre en contrastant les définitions du travail social officiel qui ont été données dans les années 70. On rappelle le fameux numéro d'esprit sur le travail social, où le travail social, encore à l'époque, était défini en termes purement adaptatifs. Il okay. s'agissait de s'adapter à la société. Aujourd'hui, les définitions que l'on a aussi bien au niveau international à l'ONU qu'au niveau français sont très différentes, hein, puisque le travail social est présenté comme étant un vecteur d'émancipation. Hein, et donc, le livre, c'est euh, au-delà du déclaratif, quelles sont les conditions si on veut vraiment que le travail social puisse participer d'une émancipation. Hein, et, et ça, ça veut dire revenir effectivement sur les hiérarchies incluses dans la façon dont on a pensé euh, euh, la place des savoirs académiques et, et la négation des autres formes de savoir. Mais, et l'indiscipline, si parce que c'est vrai qu'on parle d'indiscipline, ce n'est pas, pas l'arrogance, hein, c'est quand même l'impertinence. Et euh, l'indiscipline, indis, en fait, elle est euh, à l'égard euh, fondamentalement de la pensée dogmatique. Le combat, c'est vraiment la pensée dogmatique et la pensée dogmatique, elle peut être euh, une pensée dogmatique théorique, hein, quand euh, finalement euh, la théorie euh, se considère comme l'unique source de, de vérité, auquel cas elle devient dogmatique. Mais c'est le dogmatisme managérial quand le management décrète qu'il est l'unique source d'organisation euh, pertinente. Et puis, c'est aussi le, le, le dogmatisme de la, le, de la commande publique euh, lorsque, euh, finalement, euh, on est dans une expertise surplombante et avec un dogme hein, qui, est, euh, qui est vraiment euh, là, euh, qui devient extrêmement prégnant et extrêmement problématique, pour, pour, pour, pour, pour, notamment pour le, les associations, c'est euh, le dogme de la concurrence. Ouais. Quand tout doit passer par les fourches codines de la, de la concurrence. Et là, il y a un véritable danger parce que la concurrence, c'est en fait, pour mettre les gens en concurrence, il faut une uniformisation. Il faut uniformiser. Ça veut dire, toute chose égale par, toute chose égale par ailleurs, qu'est-ce qui fait le plus Et à ce moment-là, il y a un nivellement qui se, qui, se, qui se produit entre les associations, les services publics et puis les entreprises. Et, euh, et donc, ce dogme-là eh euh, est tout aussi problématique que les deux autres. Voilà. Est-ce que ce, ce, ce risque de, stand, de standardisation hein, que les travailleurs sociaux soulèvent très fréquemment euh, et que je rejoins, euh, est-ce qu'il ne procède pas au même titre que la théorie, que du dogmatisme théorique, de la volonté de maîtrise contre l'incertitude du travail social Eh oui, oui. Ah ben, le dogme, alors le dogmatisme... Euh, c'est euh, un combat euh, bien sûr oui c'est un combat contre euh, l'incertitude alors cette question du alors le pro le problème c'est que euh, ça repose sur une croyance sur des croyances mais euh, le, le risque en fait c'est que on ne, on, on, on ne regarde plus euh, en fait, on, on s'extrait du, du, du bourbier du monde. Et que, en fait, c'est dans le bourbier du monde qu'on pourrait... Euh, euh, et en tenant compte, en, en tous les cas, en tenant compte de, euh, de la variabilité, en tenant compte euh, de la situation locale, en tenant compte de tout ceci, que euh, peuvent peut-être émerger de nouvelles solutions. En fait, vous nous invitez à, re à relocaliser la pensée. En fait, oui. pour répondre à ce que vient de dire oui, quelqu'un oui. sur le chat, c'est aussi sortir de ce qui est très marquant dans la tradition de pensée qui est la nôtre, c'est-à-dire cette quête de, sans cesse de pureté oui. et admettre qu'on travaille dans l'impureté du oui. monde. Oui. Et, et donc, euh, euh, dans des formes euh, de savoir qui sont forcément situées, contextualisées hein, et, et qui n'ont pas euh, une prétention, à devoir être des mots d'ordre qui soient appliqués à toutes les situations. Alors, mais mais, comment du coup... Excusez-moi, excusez-moi. Ben, mais pour, pour, pour, pour y arriver, il faut qu'il pour, pour y, en fait, euh, qu y ait clairement une revalorisation de la pratique, c'est-à-dire en fait que les travailleurs sociaux euh, prennent, euh, prennent conscience finalement de comment ils se sont fait berner par une certaine science, comment ils se sont fait avoir, et ça suppose finalement de faire un travail d'épistémologie, c'est-à-dire une réflexion sur la manière dont on pense, et cette réflexion, ben, elle doit en fait croiser là encore un certain nombre de savoirs, l'épistémologie, c'est à la fois de, comment on, de, de réfléchir à la manière dont on pense, en croisant finalement des apports de la science, des apports de la philosophie, des apports de l'histoire, des apports de l'anthropologie. Et, et, ensuite, et à partir de ce moment-là, de, euh, de, de voir justement comment est-ce que la théorie a pris, euh, a pris le dessus sur la pratique et de façon justement à, à, à reprendre, à partir du moment où on sait, on décortique, on déconstruit, alors à ce moment-là, on va pouvoir euh, reprendre nos marques et, euh, et, se, et se dire reprendre en fait de la réassurance, de, de, de se dire que ce savoir, que ce savoir ancré, que ce savoir situé, il est euh, légitime. Il est légitime. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est de l'indiscipline. Parce mmh. qu'ensuite, on va pouvoir titiller, on va pouvoir dire qu'est-ce que c'est que ce savant-là qui se pose en, en, en surplomb. Euh, mais moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Mmh pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être noté dans le chat, ça a un rapport avec l'éloge du carburateur, sûrement. Ah, oui. et, et, euh, euh, on prend deux exemples dans le livre de, de sociologues très connus, hein, c'est-à-dire comment pour nous euh, cette opposition entre un sens commun qui ne pourrait être que l'illusion, hein, c'est-à-dire que les acteurs ne pourraient être finalement que dans le leur par rapport à ce qu'ils vivent, comment ça pose problème, euh, puisqu'à ce moment-là, euh, le, la connaissance ne peut être apporter que de l'extérieur par le sociologue hein, donc la coupure entre connaissance savante et sens commun qui est quand même très présente dans une certaine sociologie critique française nous semble poser un problème épistémologique majeur de la même façon, euh, ce qui, la manière d'aborder une sociologie également très célèbre qui gomme le politique et qui procède à un rabattement organisationnel celle de grosier friedberg nous semble aussi ne pas pouvoir rendre compte de certaines situations hein, parce qu'elle a une façon, là aussi, d'uniformiser euh, les situations autour d'un comportement qui ne serait régi que par l'intérêt. Hein, donc, je euh, prends juste ces deux exemples qui sont dans le livre parce que c'est là il faut qu'on aille chercher et il y en a, c'est ça qui est un, un stimulant dans la période actuelle, pour qu'on aille chercher des auteurs, justement, qui sont cohérents avec cette idée d'un dialogue entre théorie et pratique. Et là, on a des étayages avec des auteurs qui sont de plus en plus nombreux, je pense. Donc, ne pas se tromper de référentiel, ne pas aller chercher des appuis dans les sciences sociales qui soient contradictoires par rapport au croisement des savoirs, mais au contraire, aller chercher c'est les ceux avec lesquels on peut avancer justement sur la construction de cette alliance, de cette association, de cette révolution, on dit même dans le titre des savoirs. En fait, peut-être que pour, pour faire toucher du doigt, je voudrais citer, citer Durkheim. Les travailleurs sociaux, ils connaissent Durkheim. Je voudrais juste citer... Durkheim. Quand il dit « la vie sociale doit s'expliquer non par la conception que s'en font ceux qui y participent, mais par des causes profondes qui échappent à la conscience », clairement, si on est dans cette conception du savoir, qui est en fait un savoir révélé, le savoir est révélé par le sociologue, si on est dans cette conception-là, je dis que les travailleurs sociaux n'ont pas leur mot à dire et les usagers n'ont pas leur mot à dire. Donc, la question qui se pose, c'est quelles sont les ressources qui permettent, en fait, de reprendre la main, et de reprendre la main et de reprendre la parole. Et, et dans la deuxième partie du livre, en fait, on, on, on essaye de trouver des auteurs. Qui, euh, qui permettent mieux finalement de penser un savoir qui n'est pas euh, une, ou une théorie de la connaissance ou des théories de la connaissance qui ne sont pas dans, dans le dans le registre de la révélation mais dans le registre de la délibération. Ça veut dire que la construction du savoir se fait sous la forme délibérative et dans les sciences humaines, je pense que c'est d'autant plus euh, d'autant plus pertinent, pertinent oui. que de prendre en considération l'autre, l'autre comme sujet, donc l'autre ayant des capacités de parole et de pensée et d'action, euh, plutôt que euh, sous une forme objectivée, c'est-à-dire sans âme, sans pensée, sans volonté. Vous parlez d'expérimentalisme démocratique. Oui, ça ouais. c'est une expression reprise à Dewey, hein, puisque euh, Dewey s'était opposé… Euh, dans une célèbre controverse à Lippmann à la fin du XXe siècle. C'est intéressant parce que Lippmann a été l'un de ceux qui se sont associés aux réflexions qui ont préfiguré le néolibéralisme. Et Lippmann disait que dans une société trop complexe, il y a certains domaines, et Hayek développera l'économie par exemple, qui ne doivent plus être du domaine du citoyen parce qu'il n'est pas en mesure de décider véritablement, il n'a pas les clés suffisantes. Et Dewey lui répondait, c'est justement parce que nous sommes dans une société de plus en plus complexe qu'il faut aller vers l'expérimentalisme démocratique, c'est-à-dire que plutôt que de plaquer des solutions oui. euh, par des cabinets de conseil pour faire image, euh, je pense que, euh, disait Dewey, il est beaucoup plus intéressant de faire que les gens puissent contribuer aux solutions des problèmes euh, qu'ils rencontrent. Et à partir de cela, on va trouver effectivement des modalités beaucoup plus adéquates de réponse qui ne seront jamais possibles par un expert aussi compétent soit-il. Ah, moi j'ai perdu. Allô? Oui. Ça y est, c'est bon. Êtes là On vous voit. Hein non, c'est bon, c'est bon. <rire> il, y un, il y a eu un problème, mais c'est bon, c'est revenu. Vous m'entendez? Oui, ouais, ouais, ouais. oui c'est bon. Alors, en fait, là, vous, un des, des passages, moi, qui m'a beaucoup intéressé. Donc, effectivement, vous revenez assez longuement sur les conditions d'un croisement des savoirs, et qu'il ne sera pas une différenciation entre le savoir académique et un savoir pratique, mais vraiment un mélange pour une construction, une co-construction de d'une vérité sociale en fait, que l'on plusieurs. Et vous parlez, vous faites référence notamment à Burmarch, à la notion d'espace public discret. Pouvez-vous un petit peu revenir sur cette notion que j'ai trouvée fort éclairante? Oui, parce qu'en fait, Habermas euh, euh, euh, a montré qu'il euh, s'est démarqué de cette idée de sens commun euh, qui était invalidée par une certaine sociologie pour parler plutôt de monde vécu. Et à ce moment-là, le monde vécu, c'est la condition humaine, c'est-à-dire que ce monde vécu, nous le partageons et c'est larrière plan à partir duquel on peut se situer dans une intercompréhension des autres, avance Habermas. Et donc, il y a tout un développement chez Habermas sur les formes comprises l'espace public, comment l'espace public bourgeois s'est peu à peu fait happer par les logiques des systèmes administratifs et marchands, mais comment ressurgissent des espaces publics qui sont euh, sans cesse en train de de se présenter pour résoudre les problèmes du monde. Et c'est vrai qu'il y a une certaine aptitude à situer les espaces publics uniquement dans le discours, y compris entretenu par Habermas. Et ce qu'on a voulu intégrer en parlant d'espaces publics de proximité, en parlant d'espaces publics discrets, c'est qu'il y a aussi pour nous des espaces dans lesquels les gens sont plus orientés vers le faire, dans lesquels ils n'ont pas forcément un discours de revendication explicite et qui pourtant peuvent participer de la construction d'alternatives. Et Il nous a semblé que c'était très important de réintégrer dans la réflexion comme dans l'action ces espaces publics discrets qui sont souvent oubliés dans beaucoup d'écrits, finalement, parce qu'il n'y a pas un discours forcément très charpenté. On oublie ce qui est du côté du fer, et il nous semble que euh, l'intervention sociale est particulièrement concernée par ces espaces publics discrets et par la façon dont il est possible, à propos de problèmes quotidiens, euh, d'élaborer de, euh, des espaces publics qui soient euh, peut-être discrets, mais en même temps tout à fait importants pour euh, changer un certain nombre de situations. Non. Je voudrais aussi euh, montrer que enfin, je crois qu'il y a un vrai enjeu, là, euh, aujourd'hui, à ce que le, le travail social soit lui aussi partie prenante dans, dans, dans la, le développement, l'élaboration de, de, ces, de ces espaces publics euh, et des espaces publics délibératifs, parce que euh, si on n'y est pas vigilant, en fait, ce qui va se passer, c'est que ce sont des espaces de marché qui vont nous envahir. Et, euh, et ces espaces de marché, eh bien, ce sont des espaces dans lesquels le problème n'est pas la délibération. Euh, le maître mot, c'est véritablement la concurrence. Et euh, c'est des choix de société. Et, et je pense que les, les, les travailleurs sociaux, euh, justement, par un travail qui va être réellement participatif, euh, c'est-à-dire avec, avec ce qu'on ce qu a dit hein, sur, la, sur la question de, de la remise en cause d'une hiérarchisation des savoirs qui, qui posent problème, à ce moment-là, les travailleurs sociaux peuvent aussi faire contrepoids par leur travail euh, et leur intervention sociale beaucoup plus participative à participer alors pour le coup à être des acteurs d'une de, euh, de, de, de, résistance d'une résistance sur, euh, au, au fait que euh, aujourd'hui euh, aujourd euh, l'État, y compris l'État, euh, va favoriser finalement euh, ces, euh, ces espaces de marché à la place d'espace de, public euh, dans lequel les citoyens pourraient parler et c'est euh, évidemment euh, un, un, un immense euh, un immense danger en tous les cas et et, et je regardais je regardais voilà, voilà on est on est tout enfin, je regardais dans la manche libre la voilà, manche libre commune de gouville sur Mer pour les travaux d'extension, ça n'a rien à voir avec le travail social, pour les travaux d'extension de réseaux d'assainissement et d'eau potable, a, avis d'appel à la concurrence. Et on est perpétuellement là-dedans. C'est-à-dire que là, véritablement, on est dans la création et dans le développement d'espaces de marché. Et pour, au contraire, il faut des espaces publics délibératifs. Pendant une dizaine d'années, on avait créé une association, une agence de développement des services de proximité qui réunissait des, des élus, euh, des responsables publics et privés, des acteurs de ces services et des chercheurs, hein, pour essayer justement de concevoir les services à partir de ces espaces publics discrets. Hein. Et euh, ça a permis de montrer que dans l'aide à domicile, dans l'accueil des jeunes enfants, en partant de ces espaces délibératifs, il était possible de monter véritablement, des services originaux, souvent dans des endroits, quartiers populaires ou espaces ruraux, dans lesquels il n'y en avait plus du tout parce que le service public avait disparu. Or, et ça renvoie à euh, la manière dont euh, les politiques publiques doivent aussi être questionnées, euh, tous ces services que euh, s'appelaient services solidaires ont été laminés par des politiques publiques qui ont été uniquement dirigées vers le service au moindre coût vers les petits boulots. Et donc, je pense que si les intervenants, les usagers et les chercheurs doivent reprendre la parole, c'est aussi parce qu'il est nécessaire que ça bouge du côté des politiques publiques et que les politiques publiques, on l'a vu par exemple dans le domaine de, des personnes âgées récemment, ont, ont trop favorisé des entreprises sous prétexte qu'elles seraient le lieu dans lequel il y aurait de la professionnalisation. Et je crois que nous devons aussi reprendre la parole pour faire que d'autres solutions puissent être abordées et puissent être véritablement légitimes. Dernière question de, de ma part, en tout cas, avant de laisser la parole à, à, aux personnes qui nous écoutent. Euh, ces principes, on les retrouve bien dans l'action la, dans la, dans communautaire Mmh. Vous en parlez dans votre livre. Euh, et pourtant, cette action communautaire, elle n'a pas nécessairement bonne presse, pour, souvent pour des mauvaises raisons. Et vous les expliquez, j'aimerais bien que vous en, nous en disiez deux mots. Pour de mauvaises raisons, elle est regardée avec méfiance. Elle euh, est regardée avec méfiance en général. j'aimerais que vous nous en disiez un peu quelque chose. Ben, je pense que euh, si on compare à d'autres pays, il euh, y a un problème avec… Euh, euh, tout ce qui est développement communautaire en France, hein, qui vient probablement de la conception républicaine qui nous est propre, hein, dans lequel il y a une délégitimation justement des groupes intermédiaires entre l'État et le citoyen. Or, c'est vrai que si on parle d'espace public discret, si on parle de collectif, si on parle de prise de parole, hein, ça suppose que ces groupes intermédiaires, ils soient admis, non pas comme étant des armes contre la République, mais comme étant des contributions à une république vivante C'est un peu les questions qui avaient été posées en 1848, qu'on voit par exemple dans le livre de Samuel Hayat, quand la république était révolutionnaire, c'est-à-dire quand le politique et le social n'étaient pas distingués. Et je crois qu'aujourd'hui, là aussi, il y a des inquiétudes à avoir sur un républicanisme rigide et très sclérosé, qui je pense s'oppose à une république vivante qui doit inclure des formes de dynamique collective et que l'on appellerait dans d'autres pays communautaires. Et là, on a beaucoup à apprendre, je crois, par exemple, de ce qui se fait en Espagne, au Portugal, au Brésil, où ces dynamiques communautaires sont véritablement beaucoup plus développées, beaucoup plus enseignées aussi dans les formations de travail social qu'elles ne le sont en France. Il y a une confusion entre communautaire et communautarisme. Euh... J'aurais mille questions, mais on va laisser euh, la parole euh, aux auditeurs. Euh, donc, ceux, de ceux qui veulent prendre la parole et poser des questions, vous êtes les bienvenus et invités à, à appuyer sur le petit bouton pour euh, prendre la parole. Alors, à moins que j'ai des questions aussi sur la discussion, je oui, je pense qu'il y a plein de réactions. Et de plein questions. de réactions, peut-être qu'on peut, qu peut ouais, prendre ouais, aussi. Ouais, Ce n'est ouais, pas ouais. simple de prendre ouais. la parole comme ça dans un, dans un échange. Voilà. Une, une question notamment, quels sont les endroits Alors, c'est Rosène Caris qui pose la question, quels sont les endroits de plaidoyer, mais aussi les endroits de collectif, aujourd'hui encore possible en fait. Hein. J'entends ça, moi, derrière la question. Euh... Oui, oui, oui. J'ai levé la main, mais je sais ah. pas si il faut attendre le régulateur ou pas. Euh, je, non, allez-y, allez-y. On reprend la bon, question moi, après. Moi, c'est la allez question voir. de... Est-ce est qu'il n'y a pas une culture de la, de la prise de parole de, Moi, qui suis un travailleur social belge, qui a longtemps travaillé avec des enfants, plutôt dans une approche d'éducation populaire, a beaucoup travaillé à l'époque avec des, des auteurs français, et notamment leur approche comme l'entraînement mental. Où on a vraiment essayé de mettre en place des... Il y a des groupes de paroles citoyens, mais qui, qui ont besoin, quelque part, d'abord être, être informés, parce que souvent on dit la théorie, il ne faut pas se laisser embrigader par la théorie, le dogmatisme, mais je pense que l'accès au savoir est important aussi. Donc, je me posais la question de savoir, par rapport à votre ouvrage, comment est-ce que cette dimension, on va dire noble, de l'accès au savoir, est aussi une force, une arme, qui peut peut-être permettre aux travailleurs sociaux, mais aussi au public, qu'ils... Euh, qu'ils encadrent de, de, de reprendre du pouvoir sur leur vie, quoi. du pouvoir d'agir. Voilà, c'était ma question. C'est vrai qu'on sait peut-être... Euh, je, je, ouais, je, je comprends tout à fait euh, ce, que, ce, que, ce que vous voulez dire, et euh, c'est tout à fait juste. Euh, là, euh, vraiment, on, on a cherché à montrer... Euh, parce que ça nous paraissait important de le faire, peut-être parce que ce n'était pas suffisamment fait aussi, c'est euh, comment, euh, comment euh, à un moment donné, la théorie peut véritablement euh, être euh, problématique et étouffer, euh, étouffer d'autres formes de savoir. Et on s'est concentré là-dessus. Euh, mais évidemment qu'il euh, est hors de question pour nous que de que de dire euh, il ne s'agit enfin de, de de considérer que euh, la pratique non informée euh, peut, peut peut peut peut que la pratique voilà oui non informée peut se enfin, peut euh, peut, euh, peut peut avoir une une pertinence euh, donc euh, donc c'est clair que il s'agit d'informer, mais pas que ça, si vous voulez, pas que ça. Pour regrouper peut-être avec d'autres questions qui ont été posées sur le chat, je pense que ce qu'on a essayé de faire, c'est d'abord de montrer qu'il est possible aujourd'hui de s'appuyer sur tout un ensemble de ce qu'on appelait tout à l'heure petites expériences démocratiques, espaces publics discrets, qui existent mais qui ont été laminés les dogmatismes que l'on évoquait. Et je pense que la première chose, c'est, pour ne pas céder à cette impuissance qui est souvent ressentie, de plus mutualiser ce qui se fait déjà et comment est-ce qu'il y a possibilité d'enrichissement des pratiques par d'autres. Et à ce moment-là, de voir comment est-ce qu'il y a aussi des ouvertures en allant chercher des théories et des pratiques qui peuvent véritablement euh, dialoguer ensemble hein, et, et, et non pas des euh, théories qui épistémologiquement, euh, justement, assigneraient euh, les usagers et les travailleurs sociaux à des places euh, que seul le chercheur pourrait véritablement euh, identifier de manière euh, scientifique. Donc, c'est bien de voir comment les pratiques peuvent se renforcer et comment elles peuvent se renforcer avec certaines théories et pas avec d'autres. En fait, c'est ça. Mais pour, pour, pour montrer aussi les limites, les limites du livre, mais on s'est concentré sur… Vraiment, on s'est concentré sur… Euh, bon Le livre est structuré en deux parties, agir sur les publics et agir avec les publics et on s'est focalisé c'est vrai sur une réflexion plutôt théorique et on a délaissé par contre euh, tous les aspects méthodologiques parce que euh, l'idée c'était aussi de faire un livre qui qui qui soit euh, comment de, de de chercher une cohérence une cohérence de pas forcément vouloir tout examiner et par contre de, de chercher vraiment une cohérence sur, et, et un fil un fil directeur qu'on espère le plus clair possible par contre euh, la dimension euh, la dimension de, de méthodologie la dimension méthodologique euh, qui me semble que vous que vous, que vous, que vous, que vous voilà c'est une question euh, poser des questions de méthodologie euh, ces questions là euh, elles n'ont pas été euh, traitées euh, dans dans ce livre-là. Il faudrait en fait le compléter, euh, le compléter par euh, véritablement une, des une, une, des investigations fortes sur le plan méthodologique. Ce que je voudrais, rajouter, je voudrais rajouter, que en fait le, le livre c'est aussi euh, presque un, un, un programme de un programme de travail. Et, et, et l'idée, c'est d'ouvrir hein, une collection, une, une, d'ouvrir une collection. Et donc là, en fait, euh, dans la perspective, c'est vrai, dans une perspective qui ne va pas être n'importe quel type d'intervention sociale, qui va être plutôt des interventions, une intervention sociale, je pense que vous l'avez compris, hein, orientée vers un agir avec les publics, à ce moment-là, il y a... Il y a tout un tout un autre de nombreux autres livres et de nombreux auteurs qui peuvent alimenter la réflexion et voilà et travailler finalement avec nous dans ce programme de travail. Il y a deux questions. Pascal Lafosse et Fabien. Ouais. Euh, bonjour, donc moi je oui. suis Pascale Lafosse, je suis présidente de l'ANTSG, l'Association Nationale pour le Développement du Travail Social de Groupe et des Interventions Sociales Collectives, donc euh, vous pouvez aller voir des références très très claires sur notre site. Euh, c'est une pratique qui existe depuis le congrès de Sèvres, euh, juste après euh, la libération et après la guerre. Donc C'est une pratique qui existe depuis des années. Euh, moi, ce que je voulais dire euh, surtout, c'est que vous dites que la théorie et la pratique euh, malheureusement, on ne travaillent plus trop ensemble ou que la théorie aurait supplanté la pratique, je vais vous dire que j'aurais bien aimé, même qu'on n'en soit que là, parce que je crois que même au niveau du travail social, on n'a même plus le temps d'être sur les, sur les théories, malheureusement. Il y a actuellement, donc on va vers de, de l'action sociale qui se développe en plateau technique. On est sur un système purement économique de gestion euh, des problèmes des personnes euh, dans lesquelles, si vous voulez, euh, tout ce qui relève de, de ce que vous disiez, euh, de la théorie, de la connaissance, du savoir, etc., sont complètement anéantis. Mais quand je vous dis anéantis, c'est anéanti. Donc, euh, aujourd'hui, si vous voulez, euh, euh, les travailleurs sociaux, ils ont même perdu, perdu tout crédit. Et tout ce qui pouvait être de l'ordre, c'est l'homme, l'hypermoderne. On est dans l'hypermodernité, donc dans le sens où même les travailleurs sociaux ne, ne croient plus au progrès social et il y a... Un, un, concrètement un désenchantement de, de, de, de cette action avec, une, avec des angoisses d'extinction, etc. Donc, par contre, euh, ça ne veut pas dire que je n'ai pas espoir hein, Attention, parce que je vous pense un, un, un quelque chose d'extrêmement négatif. Bon, moi, je viens plutôt de la psychosociologie et de la psychanalyse des groupes. Hein, voilà. euh, je travaille beaucoup sur les travaux d'Anzieux, KS, Pinel, enfin bon, je viens de passer trois jours avec eux. Euh, par contre, euh, moi, ce que, ce que je verrai dans votre analyse aussi, c'est que vous passez théorie à pratique, mais c'est aussi l'expertise du quotidien des usagers. Moi, euh, aujourd'hui, ce qui me sauve dans mon quotidien, c'est l'expertise du quotidien des usagers. C'est-à-dire que moi, je balance complètement l'effet inverse, je suis formée à l'intervention de travail social avec les groupes. Hein, on parle de pouvoir d'agir, etc. Mais ce n'est quand même pas nouveau, hein, c'est l'empowerment, etc. Avec des méthodes qui vont chercher les personnes les plus isolées, celles qui ne viennent plus. Fin, et on monte des projets extraordinaires. Hein, donc, euh, et c'est en partant de l'expertise du quotidien des personnes. Donc, il y a peut-être aussi à réinterroger, euh, réinterroger ces, ces pratiques, comme vous dites, effectivement, qui sont, euh, qui sont secrètes, qui sont... Euh, ils sont dans l'espace public et qu'on ne, qu ne voit pas. Bon, alors, nous, on a décidé de les montrer. Donc, vous allez sur le site de l'ANTSG. Je, je vais vous mettre, si ouais. vous voulez participer d'une façon ou d'une autre. Je vais vous dire que même, pour vous dire tellement je, je, je suis triste de voir des travailleurs sociaux qui ont envie de faire des choses, eh ben, je lance des ateliers, voilà, des ateliers gratos, euh, premier samedi, un, un samedi par mois, pour tous les travailleurs sociaux, les professionnels, les stagiaires, les étudiants. Les écoles, on les a un petit peu perdues aussi là-dedans, hein. enfin, excusez-moi, mais l'unaphoriste, etc., ils ne sont pas trop bougés là-dessus quand on les a sollicités. Et donc, euh, ce qui va nous sauver, c'est de créer des espaces pour penser. Voilà. Yeah. Si on ne pense plus et que tous les travailleurs sociaux, si vous voulez, moi je les vois dans leur petite. Euh, c'est comme des hamsters, là, ils sont dans leur, petite, euh, dans leur, petite, euh, dans leur truc et on leur, leur tape Tous les six mois, il y a des réformes, tous les six mois, ça change. Voilà. Donc venez discuter, réfléchir, penser, élaborer tout ce que vous voulez. Je pense aussi, euh, j'ai des contacts avec euh, le Québec, euh, l'Australie, les États-Unis, etc. Euh, souvent, ce sont des ordres. Hein. C est, c est des ordres. Excusez-moi. Ordres, c'est des ordres. un ordre de travail social. C'est pas du oui, tout oui. la même organisation. Et c'est souvent des psychothérapeutes, des psychosociologues qui font du travail collectif. Merci. Peut-être on enchaîne avec des autres interventions, mais oui, oui, on essaiera de, de déborder les par le temps là. Non mais l'idée aussi, ah. euh, parce que non, je, quand même, euh, parce que là, ce que vous, ce que, ce que vous montrez, c'est vraiment euh, le travail social aux prises et prisonniers de la gestion. Et ce que vous dites, et moi ce qui me paraît tout à fait juste, mais c'est pour ça justement que ce livre-là, il, il, il veut absolument revaloriser la pratique, c'est que justement, par rapport à cette emprise gestionnaire, c'est vraiment sur euh, les pratiques euh, et euh, le croisement des savoirs. Et le croisement des savoirs, c'est l'expérientiel euh, hein, des usagers, des euh, praticiens, des professionnels, et puis aussi des savoirs savants. Pas non plus, euh, euh, il ne s'agit pas de, de, de délaisser euh, la théorie, ce serait complètement euh, invraisemblable. Et en re- cette revalorisation qui, qui, qui est pas... Euh, où, on, où on sent que euh, nous, nous, on a, on a, on a euh, des, des, des praticiens. Nous, notre, nos, nos, nos formations, ce sont des formations de, de praticiens. Euh, il semble quand même qu'il n'y a pas suffisamment de confiance, de conscience, de confiance de, de ce... De, ce, comment, de cette pertinence de ce, euh, et de cette capacité finalement à partir de la pratique de bouleverser, de, de, de, de donner des piches nettes à, à euh, des logiques managériales euh, extrêmement problématiques et un, un esprit de sérieux, parce qu'il y a un esprit de sérieux dans ces logiques managériales. Et, euh, et, et ce que vous dites conforte tout à fait. On, est, on, on, peut, on ne peut être que d'accord, c'est-à-dire qu'en fait vous appuyez sur les savoirs des usagers, sur vos propres savoirs et sur les pratiques, sur des apports théoriques pour faire bouger les lignes par rapport à des logiques managériales. C'est-à-dire qu'en fait l'idée c'est, là encore, de combattre des dogmes, combattre une dogmatique. Alors, -ce on a on a -ce on euh, juste un instant pour vous passer la parole tout de suite, c'est que. On a voulu essayer aussi de comprendre mieux pourquoi c'est si difficile depuis des décennies pour l'éducation populaire, pourquoi c'est si difficile pour le travail communautaire, pourquoi c'est si difficile pour l'intervention collective. Et c'est parce que nous, nous sommes prisonniers de manières de penser les savoirs qui sont fondamentalement élitistes. Et donc, il faut aussi sortir de ça pour que toutes les pratiques que vous avez mentionnées, euh, puissent avoir véritablement beaucoup plus accès euh, à la parole publique. Fabienne, Defer, vous vouliez dire quelque chose, je pense Ah, micro. le micro. Voilà, est-ce que vous m'entendez oui, oui, très bien. Voilà. Donc, bonjour. Donc, je m'appelle Fabienne Defer, je suis belge, euh, mais en fait, je forme des travailleurs sociaux en France. Euh, donc, en, dans le domaine du pouvoir d'agir. Donc, en fait, je voulais vous demander si vous connaissiez les, si vous connaissiez les apports de Yann Le Bossé, oui, qui, est, qui est québécois. Donc, en fait, je forme des travailleurs sociaux dans les départements français, euh, en Gironde, Tarn-et-Garonne, Puy-de-Dôme, et prochainement Loire-Atlantique. Donc, euh, j'ai moi-même, euh, donc je suis moi-même assistante sociale et j'ai une carrière de 38 ans en CPS en Belgique. Donc, c'est un métier, évidemment, que je connais et que j'ai pu expérimenter sur le terrain. Pendant de nombreuses années, j'ai écouté les, les usagers et monté des projets. Ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'il y a une différence forte en France. C'est qu'en France, on, demande, on vous demande toujours... À quelle chapelle vous appartenez Et il faut que vous puissiez euh, donner votre carte de visite en, en disant finalement ça. Euh, je pense que les Québécois et notamment Yann Le Gosset, il a, il a été cherché, il a été puisé. Euh, je dirais les apports quand même euh, qui relèvent de la psychosociologie, mais à la fois du côté américain et à la fois du côté européen et américain, nord-américain, mais également sud-américain, notamment Paul Le et donc, euh, je pense que effectivement, moi je suis, en tout cas, je voulais vous remercier pour votre livre que j'ai reçu hier ou avant-hier et que j'ai seulement commencé à, à lire. J'ai notamment lu euh, la préface de Marcel Jagger. Jagger Peut-être que je prononce pas bien son nom. Euh, voilà, j'ai contribué moi-même à coordonner euh, deux numéros de la revue Forum, un concernant l'empowerment et l'autre concernant euh, le développement du pouvoir d'agir. Euh, je pense aussi qu'il manque des, des, des espaces pour penser. Euh, euh, à la fois dans des grandes institutions telles que les départements ou euh, également peut-être dans d'autres lieux et d'autres endroits. Je dirais que je me suis un peu plus spécialisée vers le travail dans dans les départements, étant moi-même dans un service public, donc c'est oui. un domaine, c'est un monde que je connais bien. Et je pense que pour y arriver, il faut aussi former les cadres. Ce qui se passe euh, évidemment dans les formations, c'est-à-dire que il faut à la fois euh, je dirais, euh, donc, euh, travailler euh, au niveau des des, du, des des assistants sociaux, enfin, vous les appelez les travailleurs sociaux, parce que ça, ça comporte quand même toute une série de professions, euh, pour qu'ils puissent travailler avec les personnes et non pas sur les personnes, comme vous l'expliquez dans votre livre. Mais à la fois, il faut revoir aussi les politiques de management euh, dans les institutions, c'est-à-dire que, euh, il faut aussi que, le, que ce soit euh, co-constructif, si je puis dire, euh, du côté aussi euh, du management. Et, et donc, c'est difficile parce que c'est vrai qu'il faut quelque part euh, faire marcher, euh, je dirais, le processus dans un sens inverse quelque part. Mais je crois qu'il y a tellement de souffrance aussi au travail, il y a tellement de questionnements, de, questionnement, de pertes de sens euh, de la part de tous, que ce soit euh, du management euh, aux travailleurs sociaux. Je crois que ce travail est tout à fait possible et est extrêmement intéressant. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Merci. Merci. Bérénice oui, bonjour. Bonjour. Euh, je suis, euh, bonjour. Je suis Bérénice Nogdan du Mouvement pour l'économie solidaire, euh, donc du réseau national, mais aussi euh, implanté à Toulouse, en Occitanie. Et euh, donc, j'ai aussi euh, un peu lu le livre et je suis ravie en tout cas que... Enfin, le, le sentiment que j'ai, je vais l'exprimer comme ça, c'est qu'en fait, on se pose les mêmes questions dans le travail social que dans l'économie sociale et solidaire, à savoir euh, comment aujourd'hui, euh, de manière sincère, authentique, euh, travailler la citoyenneté, la, dans notre, dans notre euh, idée, la démocratie économique notamment, euh, comment on le fait Et, et ce sentiment... Euh, je croise beaucoup de travailleurs sociaux. J'ai une formation de travail social au départ. J'ai bifurqué ensuite sur le développement local et puis je suis tombée dans le chaudron de l'économie solidaire à un moment. Euh, ça me donne quand même le sentiment aujourd'hui, quand je croise des travailleurs sociaux, de ne pas toujours savoir euh, où, je, où je mets les pieds. De, et de la même façon, quand je rencontre des acteurs de l'ESS, c'est-à-dire qu'on a effectivement, euh, euh, je dirais, euh, des acteurs qui sont extrêmement mis en compétition et qui sont extrêmement pour certains dans le contrôle social euh, avec tous les travers que ça peut avoir le subissant ou ne le subissant pas et d'ailleurs je regrette que dans l'économie sociale et solidaire il y ait des acteurs qui se targuent de faire de, de l'intervention sociale mais qui la font très mal je, je vais un peu balancer comme ça mais qui, euh, qui quelque part font de l'intervention sociale euh, reste sans, sans apposer de la réflexion et sans apposer de la méthode et sans apposer de la pensée. Et je me dis qu'on a quand même, un, pour, pour autant, malgré tout ça, euh, je trouve qu'on aurait intérêt à, à plus se rencontrer euh, dans, localement, en tout cas, et peut-être à d'autres niveaux, au niveau national, à la fois pour euh, croiser les pratiques euh, que l'on a, quand, dès lors qu'on parle de citoyenneté, euh, les, les analyser euh, et vraisemblablement, c'est moi qui ai parlé de plaidoyer. Euh, c'est que j'ai le sentiment qu'on subit beaucoup un contexte institutionnel qui nous, qui ne nous facilite pas la tâche et j'ai l'impression qu'on devrait aussi construire du plaidoyer commun. Voilà, mmh. c'est ça. Oui, oui, Donc je oui, voudrais une oui, oui. réaction oui, par rapport à ça. Les points sur lesquels mettait l'accent Fabienne Defer autour du pouvoir d'agir sont des points de convergence avec l'économie solidaire. Et, et, et il y a un frémissement dans ce sens-là. Par exemple, il est symptomatique que quatre revues de travail social dans les deux, trois dernières années ont consacré un numéro à l'économie sociale et solidaire. Mais quand on voit le contenu de ces numéros, on voit aussi la confusion dans laquelle les représentations de l'économie solidaire vers le travail social et du travail social vers l'économie solidaire sont encore très, très gênantes pour créer un véritable dialogue. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Quand on parlait tout à l'heure de mutualisation, on pourrait presque parler à certains égards de résistance. Je crois que toutes les personnes qui sont engagées dans des formes d'intervention sociale qui visent le pouvoir d'agir comme les acteurs de l'économie solidaire, aujourd'hui ne peuvent pas rester dans leur coin. Je pense que c'est vital que ces réseaux qui se sont constitués sur des logiques différentes rentrent en contact les uns avec les autres. Et je pense que c'est aussi beaucoup au niveau du territoire que l'on peut trouver des synergies et que l'on peut sortir de ces représentations qui sont trop encore des clichés pour voir vraiment ce que font les uns et les autres et comment il est possible d'accentuer les complémentarités. Mais pas seulement, en fait, dans les, dans, les, dans les territoires, y compris même dans les formations, parce que euh, quand même, nous, notre, enfin, vraiment, notre master, euh, il associe, il euh, y, y a deux parcours dans notre master. Il y a le parcours ESS, euh, économie sociale et solidaire, et le parcours euh, travail social. Et il y a un front commun, il y a des cours communs, et donc, en fait, on, on, on, on essaye aussi dans ce, dans ce cadre-là de créer des synergies. Il faut être clair, Jean-Louis, euh, lui, il est quand même connu pour euh, l'économie sociale et solidaire. L'économie solidaire, euh, moi, je suis plus sur le travail social, on fait le livre à deux. Donc, c'est bien que quand même, on a des, quelques petites idées derrière la tête, et euh, qu'il s'agit de, de, de, de, de développer ça. Et puis, en outre, je pense quand même qu'à la fois, il peut y avoir, je voudrais revenir sur, le, sur la question du, du, du management, euh, il est clair qu'il euh, est peut-être possible, dans certains cas, euh, de, euh, de, de, de, de, de dialoguer avec des managers pour, pour, pour, pour, pour, pour faire bouger les lignes sur le plan du, de, de, de, de la critique, de la gestion et de la critique de la façon dont euh, euh, ça se passe aujourd'hui. Il, il peut y avoir vraiment des liens et des forces communes qui se, qui se mettent en place. Euh, je voyais euh, tout à l'heure euh, sur les, le, la discussion, euh, on parlait de la manière d'évaluer le travail social. Euh, là, euh, peut-être que les, les synergies entre les différents acteurs dans les associations ou euh, euh, peuvent aussi euh, contribuer à faire bouger les lignes par rapport à la commande publique, c'est-à-dire aussi par rapport à la manière dont le travail social aujourd'hui est, est évalué et, qui, euh, et qui, peut être, qui peut être très scandaleuse. Parce que quand on voit que euh, rien euh, des dispositifs d'évaluation de, euh, de, ont permis de visibiliser le scandale Orpea et que c'est un journaliste qui le, euh, qui le met en, en avant, euh, on peut s'interroger sur les dispositifs d'évaluation euh, de, euh, de, de, du, du travail social. Comment se fait-il que euh, ces dispositifs hyper chiadés euh, d'évaluation n'est pas repéré euh, la maltraitance la maltraitance des personnes, euh, des personnes qui, qui, qui sont euh, dans, ce, dans, ce, dans ces maisons de, de, de, de retraite et, euh, et y compris la maltraitance des, euh, des salariés et y compris euh, visiblement euh, des dérives en matière de financement euh, qui, euh, qui sont de la captation de l'argent public euh, pour ne pas faire le travail. Donc, euh, je, je pense qu'il y, y a des choses effectivement à faire euh, autour de la question de l'évaluation, mais aussi autour de la question de la commande publique qui, euh, qui pose peut-être autant de problèmes et de la mise en concurrence euh, des, des associations et des structures. Voilà. Nous arrivons au terme de ces lundis, les 19h30. Avez-vous une conclusion euh, à, à nous faire sur votre livre, même si vous avez, déjà, vous avez déjà largement donné envie de le lire Pour, ça que pour qui ce n'est pas fait Non, je crois qu'il euh, y a beaucoup de réactions et de remarques et de questions sur le chat auxquelles on n'a pas répondu. Mmh. Donc, je pense qu'on va reprendre ça à tête reposée hein, et, mmh. et puis... Euh, et il me semble que ce qui a été dit va hein, dans le sens euh, aussi de reprendre langue avec les élus, de euh, faire que il y a aussi des changements qui se font, je pense à ce qui était dit tout à l'heure par Pascal Lafosse, du côté de l'encadrement et des dirigeants. Il y a des dirigeants qui aujourd'hui sont en train de se rendre compte que le managérialisme est une impasse. Hein. Tout ça, ce sont des. Euh, zé, émergences très récentes, hein, mais je crois que ces certitudes qui ont régné pendant les dernières décennies, pendant trop longtemps, sont en train de vaciller et ça nous donne, je pense, des opportunités pour de nouvelles formes de pensée et d'action transversale. Eh bien, je vous remercie beaucoup Merci. et en, en espérant… Euh... Que ce, livre, oui. que ce livre redonne confiance aux travailleurs sociaux et leur euh, donne envie eux-mêmes d'écrire. Oui, voilà. oui. Ah oui. <rire> et donc, euh, rendez-vous pour les épisodes prochains de la collection qui euh, est un espace d'ouverture à l'écriture. <rire> voilà. Je vous remercie. En tout cas, beaucoup. merci. Merci beaucoup à Xavier et merci bah, à tous les participants. Et merci à et RS. Merci, et merci, à RS. Voilà. Voilà. merci à tous. À très bientôt. <rire> À bientôt.